Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. C'est Alex, c'est Wildfree. Aujourd'hui, est-ce que tu as besoin de retourner à la case départ? Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes notre contenu, de partager et de cliquer sur la cloche pour rester au courant des dernières nouveautés. Je te passe l'intro, on se retrouve de l'autre côté. Est-ce que tu as besoin de retourner à la case départ? Peu importe l'orientation que tu prends dans ta vie, que ce soit professionnelle, financière et même amoureuse, on se pose tous la question, est-ce que je dois retourner à la case départ? Est-ce que j'ai besoin de retourner en arrière pour faire le... Il arrive fréquemment que des gens à succès doivent retourner à la case départ, qu'il s'agisse d'athlètes de haut niveau, d'hommes ou de femmes d'affaires, cela inclut même les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs. Vous avez choisi cette voie pour de multiples raisons. Les objectifs initiaux, est-ce qu'ils sont toujours les mêmes? C'est un peu comme jouer au golf. Au début, on apprend à frapper la balle avec le bâton afin de s'amuser. Je me rappellerai toujours ma première fois. J'ai aucune connaissance au golf, je m'en vais euh, pratiquer à la Happy Gourmet. Vraiment, le but était de frapper la balle le plus fort. On a eu du fun, on s'est amusé, on a cassé les bâtons, <rire> c'était une belle péripétie. Pour revenir au golf, très rapidement, les joueurs veulent s'adapter, s'améliorer, se surpasser. Pour certains, jouer au golf devient rapidement une activité hyper stressante, comblée de déceptions, d'insatisfaction et même d'autoflagellation. Tout cela parce qu'on a oublié l'objectif principal du jeu, s'amuser, à moins que vous deveniez professionnel, je comprends ça. Pour citer Michael Jordan, Concernant le golf, ce qu'il a dit, c'est que le golf, c'est le sport le plus difficile au monde. Je peux toujours répondre à un adversaire au basketball, qu'il soit défensif ou, avant, ou offensif plutôt. Mais au golf, c'est comme de jouer dans un miroir. Vous vous battez constamment pour essayer d'obtenir la perfection contre vous-même. Chaque balançoire, chaque coup roulé est un défi personnel. Qu'en est-il de votre carrière Amazon en ce moment? Où est-ce que vous en êtes rendu? Est-ce que vous êtes sur vos objectifs? Est-ce que vous les voyez de proche ou de loin? Si vous les voyez de loin, retournons à la case départ. Vous devez vous fixer des objectifs, que ce soit mensuel, trimestriel ou même annuellement, dépendamment de ce qu'ils sont. Si nous étions au golf, l'année serait un 72. La première moitié de l'année serait un 36 et cette semaine serait un par 3. Concept intéressant, ne trouvez-vous pas? Même au golf, les gens s'y perdent, alors stressez pas. Vous connaissez l'adage, gardez vos yeux sur la balle. Ne perdons pas de vue l'objectif que devez-vous faire cette semaine. Correctement, Priorisez l'essentiel. Votre objectif, c'est de frapper la balle vers le green. Non pas de nettoyer vos bâtons ou encore de passer la journée sur le champ de pratique. Trouvez, validez, qualifiez des produits cette semaine et écrivez des messages à vos fournisseurs. Allez de l'avant, prenez des actions concrètes. Puis une autre, les actions concrètes vont s'accumuler et vous allez voir, ça va faire un monde de changement. Jusqu'à temps que vous atteigniez le green, et cela dépendamment des trappes de sort, des arbres sur votre parcours, votre objectif, et de vendre vos produits même si cela vous prend deux ou trois fois plus de temps qu'un autre. Le but n'est pas de se comparer, c'est votre vie, votre entreprise. C'est ce que j'aime comme type d'entreprise. J'ai jamais vu un golfeur ramasser sa balle au septième trou parce qu'il avait joué une mauvaise game et après dire, « Non, moi, euh, je m'en vais tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. » On va jusqu'au bout des choses et on termine ce qu'on accomplit. Rendez-vous au dix-huitième trou. C'est pour cela que vous êtes là. Bonne partie, bon succès. Sur ce, à la prochaine, tout le monde. Ciao!